Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ensemble on va regarder un petit peu le montage de ODLPG, un module de chez Cavisense. Un petit kit. Je tiens à préciser que je suis un débutant, c'est mon premier projet. Je cherche à monter un système Eurorack avec un maximum de, de do it ou de kits au moins à monter. Merci à Stéphane de, de cavissan pour son, pour son envoi. Donc c'est un kit, c'est un full kit, il y a, il y a tout dedans. Les, les microcontrôleurs, les résistances, tout, tous les composants. C'est un kit assez facile avec une trentaine de composants je crois maximum. Bon, en plus il y, a, il y a un guide qui est très bien fait, qui reprend vraiment pas à pas tout, toutes les opérations à faire. Donc on démarre par les résistances. Alors c'est vrai que j'ai pris plus de précautions, le plus de précautions possible. J'ai testé toutes les valeurs des résistances, j'ai pris vraiment le temps. C'est un projet qui est annoncé en 30 minutes, je crois à peu près. Euh, J'y ai bien passé deux ou trois heures. C'est vrai que tout le début se passe très bien, les résistances sont, sont faciles à monter. Un des points qu'il faut attentif c'est vraiment les diodes qui viennent assez vite et qui sont polarisées à mettre dans le bon sens. Donc enfin, on ne peut pas se tromper si, si on a un minimum attentif. Voilà, on passe quelques étapes pour arriver sur, sur une plaque qui est déjà bien avancée avec les, les supports de, de circuits intégrés qui sont déjà posés, qui ne m'ont pas posé de problème particulier, ça se soude bien, dès lors qu'on chauffe suffisamment le, la pinoche et, le, et, la plaque en, et la plaque en même temps, l'étain se répartit parfaitement. Sur le connecteur 12V, l'alimentation, ça a été un petit peu plus galère. Voilà, j'ai dû faire une petite reprise de, de soudure. Pourquoi la pompe est vraiment, vraiment bien utile, à pas oublier D'ailleurs, elle m'a servi à 2-3 reprises aussi. Notamment avec les transistors, les, les pinoches, étaient un peu de travioles. elles ont eu tendance à se lointer l'une à l'autre. Un bien méchant. Moi, je découvre la, la façade là. Et donc le montage des, des jacks, de la LED. Le principe est simple en fait, on les met en place avant de les souder. On vient, on vient accrocher, visser la, la façade. Et une fois que tout est bien en place à ce moment-là, on prend le temps de de souder notamment la lettre qu'on peut perdre comme ça bien pousser jusqu'à jusqu'à la butée pas de souci non plus sur ces soudures là les, les pinoches sont plus grosses vraiment ça, ça se passe bien bien sûr pas trop serré parce qu'il va falloir redémonter après pour euh, pour mettre les circuits intégrés globalement quelques soudures seront un peu moins bonnes, mais au final, l'ensemble du module est plutôt, plutôt bien monté, plutôt propre. On s'est annoncé aussi comme un, un kit idéal quand on débute, et ça se vérifie, mais pas de mauvaise surprise. quoi. Sur les circuits intégrés comme ça les pinages sont toujours un petit peu trop larges, il faut un petit peu les écraser. Avec une pince pour bon, que les fais à la main, ça se passe bien aussi. C'est vraiment un projet sans risque quoi. Bien sûr, il faut les mettre dans le bon sens, les circuits intégrés. Il faut faire bien attention à l'alimentation aussi. Le moins 12 est indiqué sur la, sur la PCB. Voilà, on arrive au bout de la, de la construction. Il reste à démonter pour ajouter les circuits intégrés. Donc c'est un projet qui fonctionne du, du premier coup, ça fait plaisir. Je vais le tester rapidement dans mon rack. Je vous ferai sûrement écouter ça bientôt. C'est un rack avec euh, de la planche de récup en pain m'ont fabriqué rapidement une alimentation euh, qui vient de chez Modular Saint Lab, une, une Minoël avec, euh, avec un rail. Vous allez apercevoir ça. J'ai un enveloppe plus VCA de chez, de chez Ladic, là qu'on voit sur la droite. Le carcoil delay de chez Modular Saint Lab, qui peut osciller tout seul, qui me permet de générer des sons un peu, un peu bizarres puis que j'interface avec mon PC. Et enfin, un petit module multiple vraiment fait à la main, avec quelques résistances. On reparlera de tout ça. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et puis, faites-vous plaisir. Salut.